Wonderforce La question est, est-ce que nous devons être hypés pour le prochain Call of Duty qui sera Call of Duty Modern Warfare 2019 qui sera le reboot de la série Et la réponse elle est simple, c'est entre oui et non. Pourquoi Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait c'est simple, avant de commencer la vidéo, je vous tiens vraiment à vous préciser que si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. Bref, continuons la vidéo. Oui dans le sens où c'est des fans et si tu es fan de Call of Duty, c'est sûr que forcément à chaque fois qu'un nouveau Call of Duty va sortir tu seras toujours hype. Et dans un sens on va voir ça. Parce qu'une fois que as le jeu en main, tu t'amuses et tout, etc. Mais après quelques mois passés sur le jeu, quelques jours, quelques heures, tu te rends compte que le jeu n'est pas vraiment ça et tu te es et tu es déçu. Call of Duty, on espère trouver les mêmes codes de Call of Duty comme ce Black Ops 2, Modern Warfare 3, Black Ops 5, etc. Mais à force de s'y attendre à ça, on n'arrive pas à trouver le bon Call of Duty à jouer en ce moment. Mais pourquoi Nous sommes tous en train de nous dire que ça fait déjà plusieurs années. Que Call of Duty sort des séries et nous attendons toujours que le prochain code soit toujours le même motif, c'est-à-dire qu'on va recevoir les mêmes sensations de jeu, les mêmes émotions, les mêmes plaisir à jouer au jeu, comme sur Modern Warfare 2, etc. etc. Mais en fait le problème c'est qu'on on est trop basé sur le passé, il faut avancer et donner de l'avant à Call of Duty c'est aussi l'une des raisons pourquoi on n'arrive plus trop à apprécier euh, les jeux Call of Duty qui sortent l'année où nous se situons parce que on veut on espère on veut retrouver le, le, les mêmes sensations qu'on a eu sur les précédents Call of Duty mais ça ça peut pas être toujours le cas sur chaque code tout simplement ce que j'essaie de vous dire c'est que on n'arrive plus à apprécier les Call of Duty parce qu'on veut retrouver les mêmes sensations sur les anciens. Mais ce que je vous ai à dire, c'est que chaque Call of Duty a son époque et chaque époque a son style. C'est-à-dire que si Black Ops 2, c'est un temps futuriste sans... comment vous dire Futuriste terre à terre et que Black Ops 3, par exemple, c'est futuriste, euh, se propulser, etc. Parce que c'est son temps en 2015, en 2016, en 2014. On voyait déjà le futur avec déjà le film Pacific Grim, etc. Les gens sont basés là-dessus. La meilleure façon d'apprécier un Call of Duty, c'est se dire qu'on doit le prendre comme un prochain Call of Duty. C'est-à-dire. Que si c'est un Call of Duty, imaginons Black Ops 5 dans le temps de la Guerre Froide, imaginons. Je sais que c'est déjà sorti Black Ops 5, mais imaginons. Bah vous devez le prendre comme un nouveau Call of Duty, un nouveau jeu qui sort, qui se situe sur la Guerre Froide. Vous devez donner une chance à chaque Call of Duty avant d'y critiquer après quelques longs Et puis de toute façon, Call of Duty, c'est Call of Duty. En fait, je vous explique, c'est comme un cercle vicieux. C'est-à-dire, à chaque fois que un Call of Duty va sortir. Tout le monde est hype. Je me souviens pour que Black Ops 4 quand il allait sortir, j'étais hype. Tous mes amis autour de moi étaient hype. Mais après 3 mois de jeu ou quatre mois de jeu, on se rend compte précisément que, en fait, c'est l'adobe, c'est la merde. Et c'est là qu'on retourne sur les anciens Call of Duty. Comme par exemple, quand Black Ops 4 sorti, je suis retourné sur Black Ops 3 et Modern Warfare Remaster et là je me dis ah mais c'est bien ce jeu là c'est bien ils sont bien ouais c'est cool parce qu'en fait c'est bien c'est un cercle vicieux et à chaque fois c'est comme ça et on peut on peut rien y faire parce qu'on s'attache trop au passé on ne juge pas le Call of Duty comme il faut on doit juger quelque chose par sa juste valeur entre temps, Call of Duty avait perdu son identité en essayant des nouvelles choses comme les jetpacks, futuristes etc. Call of Duty Black Ops 3, Infinity Warfare et Avence Warfare. Et pourtant lequel des trois seront bien sortis, c'est bien évidemment Black Ops 3. Et moi je vais vous dire quelque chose les amis. Ce que je pense c'est que la communauté préfère les Call of Duty contemporains, mais Futuristes, mais pas trop. Contemporain dans le le style moderne. Par exemple, la saga Modern Warfare a beaucoup plu à la communauté parce que c'était moderne, bien casé. la Ops 2, ça a beaucoup plu à la communauté parce que c'était un futur proche, mais très proche du moderne aussi, mais un petit peu futur. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Et le prochain Call of Duty, Modern Warfare 2019 c'est un Call of Duty moderne. Est-ce que je vais vous dire ce que vous devez être hype ou pas? Mais évidemment, vous devez être hypé si vous êtes un fan de la saga Call of Duty. Vous devez être hypé. Mais attention, justif avant de critiquer le jeu, justifiez-vous en tant que vous-même. C'est-à-dire, euh, je dois laisser une chance à ce Call of Duty, à ce Call of Duty, en disant que c'est un nouveau Call of Duty. Je ne dois donner aucun rapport avec les anciens Call of Duty. Je vais jouer comme si c'était un nouveau jeu qui vient de commencer, euh, de sortir, une nouvelle franchise. Je vais, je vais donner mon avis, l'apprécier par sa juste valeur et n'oubliez pas que Call of Duty Modern Warfare 2019 on va peut se rapprocher euh, du niveau tactique et réalisme. Alors voilà, c'est un truc différent mais voilà. La réponse c'est oui, mais restez un peu sur la réserve. Espérez pas tant du jeu parce que le jeu va sortir, mais où vous aurez des mois où il y aura des bonnes mises à jour et il y aura des mois où il y aura de la descente. Mais ne restez pas dans l'oubli. Soyez confiant en eux et n'oubliez pas que Call of Duty a connu des hauts et des bas comme certains jeux, je ne dirai pas le nom. Allez, ciao tout le monde, bye